Vous ouvre ses archives, 10 en interview par la Fédération Hiro. Comme promis tout à l'heure, eh bien je ne suis pas seul dans cette émission puisque j'ai deux membres avec moi du groupe Season à qui je dis bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, madame oui, d'ailleurs. Euh, bah, tout simplement pour commencer, je vais laisser vous laisser vous présenter. Ok, bah je me présente donc Lydie, euh, donc, qui est au chant dans le groupe. D'accord. Voilà. Et moi c'est Lionel, je joue de la... Patrie. Ah ok. Euh, est-ce qu'on peut refaire un petit peu un point Alors d'abord, c'est toujours très très dur de suivre filer une étiquette. Malgré tout, pour les gens qui nous écoutent et qui vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez avoir comme ça quelques, quelques points de référence De quoi on parle On parle de rock énervé On parle de quoi pour parler de season Alors, on parle de rock énervé, de rock alternatif... Voilà, c'est le style dans lequel euh, l'on se met quoi. D'accord, euh, mm -hmm. et pour placer un peu plus, c'est chant français, chant anglais bah, Chant anglais du coup D'accord Voilà ça aussi, c'est euh, des choses, des choix qui arrivent comme ça, ou c'est vraiment une volonté de dire, bah, moi, tout ce que j'écoute, c'est plutôt anglophone, et euh, je vais vers ça. Ouais, c'est plutôt ça, effectivement. Ouais, on, je pense qu'on est tous, euh, qu a tous des influences euh, de groupes plutôt anglophones, donc du coup, euh, naturellement, on va plus vers cette langue-là. Est-ce qu'il y a des groupes sur lesquels vous vous retrouvez un peu tous C'est-à-dire que, ben bah, voilà, le groupe, euh, pas le groupe phare, mais enfin des groupes sur lesquels euh, que vous aimez tous et que vous aimeriez citer. Vas-y. Bah, <rire> oui, il y a. Ev Tones, ouais. qu'on aime beaucoup, il y a Foo, Foo Fighters, Foo Fighters hein. également. Et puis toute cette vague de groupes euh, grunge aussi dans les années 90, Sandgarden, euh, Pearl Jam. Mm -hmm. Voilà. Et il y a ce recherche dans son, puisque, euh, bon, je, je, je le lance, je le dis, on vous connaît, enfin, une partie du groupe, on connaissait certains des musiciens eh oui. d'une autre formation, Box 13, euh, qui, était, euh, qui était plus identifié euh, métal. Et là, ouais. cette envie un peu d'aller, tu, tu nous parles de, de grunge, tu nous parles de, de choses un peu plus, euh, on va dire, un peu moins d'habitude, l'image qu'on se fait du métal, c'est quelque chose de très précis, de, du coup, un petit peu, euh, euh, comment dire, sérieux. Alors que mmh. là, les autres sites que tu nous, les groupes d'ailleurs, que tu que tu nous mmh. cites, comme Soundgarden, etc., sont plutôt les les teenagers qui lâchent tout c'est aussi dans cet esprit là que vous faites la musique maintenant ouais disons que ouais c'est vrai qu'on avait envie de faire du rock parce que le monde du métal ne nous plaisait plus seulement. c'est vrai qu'on avait envie de de lâcher les chiens quoi de mettre peut-être un peu plus de mélodies également de mettre un peu plus de groove donc euh, c'est tout naturellement qu'on s'est orienté vers du rock Hum et euh, voilà et, et Lydie est arrivée D'accord Sans se presser voilà. <rire> Ça voilà. s'est passé comment la, la rencontre Vous connaissiez déjà d'avant ah, Tu chantais bah, déjà avant Lydie Ouais j'avais un petit groupe euh, Un petit groupe local Enfin voilà rien de, rien de très sérieux On s'amusait euh, Voilà rien de sérieux Et puis donc j'étais déjà au chant Ça a duré euh, un an et demi, deux ans Et ensuite bah, j'ai rencontré euh, Lionel et Benjamin Donc de euh, Box 13 à l'époque Ouais hum lors d'un concert, euh, voilà. et ils m'ont gentiment proposé ensuite voilà, de venir voir une répète, un petit peu ce qu'ils faisaient. Ils avaient déjà enregistré plusieurs titres, donc le travail était déjà bien avancé. quoi. Mmh. Voilà, ça m'a plu, je me suis dit c'est parti, et puis maintenant ça va faire six mois que je voilà. suis là, donc voilà. Et euh, on t'a juste demandé d'amener ta voix, ou également il euh, y a eu un boulot sur les textes euh, avec toi il y a eu un travail sur les textes euh, il y a eu un travail sur la mélodie après ça reste vraiment un travail de groupe pour le coup et, euh, et au final on arrive à s'accorder aujourd'hui euh, mmh. tout le monde met la main à la pâte que ce soit pour les textes l'instru le, mmh. voilà la mélodie aussi C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas un songwriter qui arrive avec euh, déjà une partie de fête ou si quand même il y en a Alors toujours un qui écrit dans ouais, sa chambre oui, quand même oui, oui, oui. <rire> Il y a Frédéric le guitariste qui lui amène la majeure partie des, des, euh, des, des riffs de The Grat. Il mmh. amène aussi pas mal de texte. Et c'est ensuite avec cette base riche qu'on essaie d'écrire les chansons, on les met en forme. Et, on écrit et tout ouais. ça. Il ouais. n'y a pas réellement de personnes euh, attitrées pour ça On écrit tous euh, voilà. Ouais, tout le monde compose et, euh, ça, ouais. fait partie mmh. de, ça fait partie du jeu de, du groupe Et les répètes servent aussi à ça Puisque c'est vrai qu'on a d'autres secteurs Où on parle de moments de création, de moments de répète Et d'autres moments de filage ou de machin C'est vrai qu'en musique tout est un petit peu bouéré Et d'ailleurs certains ont du mal à trouver des lieux Pour arriver à faire tout ça Comment vous en avez tiré votre épingle du jeu On reçoit régulièrement ah. des, des groupes qui ont du mal à trouver des lieux de répète Ah oui ça c'est le gros problème à l'image ouais. on en a besoin quoi euh... ouais, ben, nous on a du bol en fait parce que ça fait pour, depuis 2007 même ouais depuis 2007 qu'on qu a un lieu qui qu'on loue qui est à nous et ah. euh, et il y a plein de gens qui bossent là bas ce que je peux dire ou ou où... bien sûr voilà. ouais. et ben c'est à Banazol Ouais. Et donc, il y a Exécution qui répète mmh. Jabba, il y a Exorciser, il y a Cypher, il y a Corbin Dallas, il y a, il mmh. y a Cadillac, y a... Mmh. Ouais, voilà plein de gens et euh, donc nous on a notre local là, là nous un truc grand on peut y aller quand on veut et et euh, on peut laisser le matériel on peut laisser le matériel et tout et c'est euh, et c'est super donc nous on a eu cette galère là quand on a changé de local pour aller de la Fompino ouais. vers là ouais. donc on a eu euh, je sais pas moi un petit mois même enfin assez peu de temps euh, de ouais de battements et puis après on a pu voilà, quoi. est ce que ça s'enrichit ça d'être à plusieurs groupes surtout dans des esthétiques un peu enfin en tout cas la grande famille musicale similaire de tous les groupes que tu as pu citer qui répètent les uns avec les autres est ce que ça veut dire arriver à se croiser se filer des plans etc ou est ce que finalement on se croise très peu quoi Ben en fait je dirais que ben pour nous oui parce que parce que c'est vrai que du coup on connaît les mecs, euh, enfin on connaît nos voisins et grâce à eux d'ailleurs on a pu avoir un plan là. Donc euh, j'ai j'ai envie de dire que oui et puis euh, c'est toujours bien de discuter sur les plans. des de, de, des autres, de s'encourager, de s'écouter, et généralement, euh, c'est vrai que c'est bien. Parfait, je propose qu'on se fasse une première pause musicale, oui. euh, on va s'écouter donc un morceau de votre enregistrement, on en parlera un petit peu plus de cet enregistrement et puis de, de toute l'actualité qui arrive pour vous, mm -hmm. en tout cas on va s'écouter le morceau « Lust for Life ». Euh, voilà tout simplement Puis on se retrouve après pour la deuxième partie De cette interview euh, voilà, Du groupe Seasons Lust for Life donc. A l'instant, donc, Lust for Life, morceau de Season qui sont avec nous sur le euh, plateau. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet enregistrement euh, Où c'est qu'il a été fait Comment vous avez réalisé ça a <rire> toi le tour non Tu veux que j'y aille vas-y Ouais allez euh, Donc l'enregistrement il s'est fait où Eh bien il s'est fait à la brousse Avec notre ami euh, Brian Elwell Le père de Kishati, Batteuse de Lizard mmh. Un groupe qu'on aime mmh. Ce sont des amis depuis des années Et euh, ce secondé par, euh, par William Knox Aussi bassiste De Les Arts Donc ce sont eux qui nous ont enregistré On a fait ça sur euh, Plusieurs week-ends au mois d'août hmm donc, euh, donc Lydie est arrivée en avril Et on a enregistré en août Donc ça a été vraiment ouais, très, très vite, vite. Mmh. Et euh, Première euh, expérience pour moi du coup ouais, euh, En studio, studio ouais, donc, Et euh... donc du coup dis-nous en plus Comment ça s'est passé Est-ce que c'est euh, tout séparé à instrument Par instrument Comment on se fait Comment on s'imagine quand on voit euh, à la télé tout le monde dans son box euh, Comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu bah Après ça reste familial hein, C'est euh, ouais. vrai qu'on est dans, une, euh, dans un cadre euh, À la campagne ouais. mais avec étage, une partie effectivement studio, euh, mais bon ça reste très euh, très bonne ambiance quoi. Euh, donc c'est instru par instru. Donc euh, les musiciens ont posé les instruments euh, sur un week-end ou deux week-ends, je sais plus. Euh, deux ouais. deux week-ends et donc moi après je suis venue pour un week-end complet pour poser le chant quoi poser des voix voilà ouais. pour poser la voix ouais. ok en plus euh, il me semble que ce sont des anglais ils ont peut-être été intransigeants sur l'accent bah, pas tant que ça voilà c'était mon quoi. gros euh, <rire> j'avais très très peur là dessus et puis euh, et puis bah, au final non william était assez euh, mm. assez souple et, <rire> et compréhensif on va dire donc non, non on a pu voir deux trois euh, deux trois choses au niveau de la prononciation euh, ouais. même si encore euh, du travail <rire> bon, Voilà. Sur les instrus, on a, c'est dur de se rendre compte à l'écoute, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus tendance à superposer des guitares, même si on n'en a pas énormément ouais. dans le groupe. Est-ce que ça a été le cas également Il a fallu pas mal de, de, de il ouais, ouais, y a des doublages. De Je crois que les guitares en général sont doublées. Plus, ouais. il y a des zub... doublages, des, des, euh, euh, des espèces de mélodies qu'il qui a mis pour pour la prod, quoi. Ouais. D'accord, voilà. oui parce qu'il faut l'expliquer un petit peu C'est vrai que les gens se rendent pas compte de temps en temps Ils arrivent en concert et ils sont déçus de pas entendre Ce qu'ils entendaient voilà. pile ah, poil oui, sur oui. disque hum, Mais hum. A, a priori le, le studio est aussi un travail là dessus Sur la production voilà. pour rajouter des choses Bah complètement oui Ce serait-ce qu'au niveau de la voix il y a des effets Il euh, y a euh, des doublages qui ont été faits euh, Voilà, après les prises etc Donc oui forcément le rendu après euh, en live euh, Reste différent ouais. mais... Euh, hum. Combien de titres sur, euh, sur que vous, que, enfin, combien de titres ont été enregistrés Est-ce qu'au départ, il y en avait plus Et puis, on en a su créer un au moment de faire le master parce qu'on se dit qu'il y en avait que tant. Comment mmh. ça se passait ouais ben, en, en fait, on est parti sur 4 ti titres. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est oui. naturellement. Mmh. D'accord. Mmh. Et il euh, y aura un support qui va sortir Pour l'instant, les gens, je suppose, peuvent l'écouter sur le, le web. Mais il y a peut-être un support qui va sortir À voir. Alors... Pour l'instant, on n'a on a balancé qu'un seul titre sur le web. On va en balancer plus. Mmh. Mais euh, oui, euh, on a prévu ouais de le sor de, sor de sortir un petit support vraiment simple. D'accord. Pour euh, voilà. En CD, a priori gens, Voilà. Mmh. Ok. Et euh, votre opinion, puisqu'on en parle régulièrement dans cette émission, puisqu'on nous dit que les, les supports commencent à disparaître un petit peu, euh, on essaie d'aborder aussi avec les groupes qu'on accueille la question de la dématérialisation, comment les gens se sentent de vendre sur euh, des fichiers son. Est-ce que c'est déjà dans vos pratiques, vous, de consommation Est-ce que vous continuez d'acheter des disques ou est-ce que vous achetez déjà des MP3 Est-ce que vous achetez plus rien euh... Bah... <rire> après, ah oui. toute... ah. ouais. après en toute honnêteté la question en toute honnêteté oui forcément avec euh, internet etc ben bah, oui je suis euh, la première à, à aller écouter euh, la musique sur euh, ce type de support mmh. après quand ça reste vraiment des groupes que j'aime euh, que j'apprécie que, que je suis depuis très longtemps je fais l'effort d'acheter le CD quoi et des fois en concert aussi non parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous disent que finalement euh, ils sont plus susceptibles d'acheter un disque pour ah, oui. un peu soutenir un concert Ou, ah, oui, leur a plus, fait, ouais, ce oui. genre de ah, choses oui, <rire> Live, ah ouais, oui, là c'est clair, clair mmh. que euh, s'il y a des sous aussi. Mmh. Bien sûr. Voilà. Non, <rire> non non mais oui oui en général ouais. Et mmh. du coup vous votre opinion sur ce, sur le web sur votre musique vous dites euh, bah, je la lâcherai euh, finalement quand j'en serai fier je la lâcherai presque gratuitement ou euh, comment comment vous est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça ou comment vous, vous avez imaginé de le faire alors pour l'instant on n'en a pas parlé, ouais. euh, après moi j'ai mon opinion personnelle mais euh, voilà je pense qu'il faut aussi euh, rester entre guillemets, euh, voilà on sait d'où on vient, on n'a pas la prétention de vouloir vendre des millions d'albums et euh, pour l'instant enfin mm. voilà on fait ça aussi pour notre plaisir et euh, si on peut faire partager ça euh, aux personnes... Ouais. Euh... L'idée voilà, ce serait de diffuser la musique. Quoi. Ouais. Après on peut très bien la faire écouter sans la faire télécharger, etc. Enfin il y a Après, plein d'intermédiaires voilà, voilà, oui, oui, oui, possibles. Hein, euh... Parce que quand on parlait de support tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir un disque plutôt promotionnel pour, euh, pour un petit peu faire découvrir aussi ou carrément un disque vraiment un bel objet Enfin, un objet à vendre. Ah non non non, nous c'est. Pour l'instant l'objectif de cette émo-là, euh, c'est vraiment de la promotion. Euh... Plus pour voilà, pouvoir avoir des concerts, voilà. se faire un petit peu connaître déjà euh, oui. dans la région euh, de manière locale. Et puis euh, bah, ensuite, voilà, si ça plaît, s'il euh, y a des opportunités par la suite, on réfléchira et je pense que. Et des opportunités, il y en a déjà eu puisqu'il y a des concerts qui arrivent oui. là. <rire> Tout oui. à fait. Exactement. Donc le, le dix... premier, ce sera à La Fourmi. Voilà, le 17 novembre. Donc c'est bientôt. Hum. Préparez-vous. Pré <rire> Attention. C'est un samedi soir en oui. plus ah et, et puis ouais. en plus c'est gratos Et en plus c'est gratuit Alors euh... ouais, euh, C'est dans le cadre d'une fourmilière Et donc on joue avec Hate Et Subliminal Theory D'accord voilà. euh, Deuxième concert qui va arriver Toujours sur Limoges mais là on passe la catégorie au dessus Ah oui, voilà, oui, oui. oui mais bien au dessus <rire> 14 euh, là, décembre Effectivement donc à Lennon Ouais. Voilà, Dans le cadre du euh, festival de Noël euh, qui, a, ouais. qui a lieu tous les ans Et donc là on a la chance de De, faire partie, chance de euh... faire partie Du 20 e festival voilà. de Noël Avec 20 groupes Et on joue le même soir que Massisteria, Anneke von Geersbergen Clone entre, euh, autres. Euh, ouais. Donc, ouais. Entre autres, ouais, donc ouais, c'est euh, pas mal, c'est pas ouais. mal, à parader, ouais. Ouais. Carrément, et puis on espère que au travers de cette émission, bah, d'autres vous contacteront pour pourquoi pas d'autres concerts. <rire> le et si pas. les gens veulent écouter justement ce premier morceau qui a été mis, ils le trouve sur le web. C'est quoi Il y a un site déjà, un réseau social où vous êtes dessus. Alors il, il le trouve sur dessus. SoundCloud. Ouais, mais ça c'est enfin c'est c'est un truc qu'on a juste lancé parce qu'en même temps on travaille ça et donc euh, ça va y arriver on va être euh, plus pointu sur, euh, mmh. sur, sur sur la com le web et tout mmh. ça et euh, donc pour l'instant c'est sur soundcloud et sur le facebook du groupe Buck 13, puisqu'on a encore Faites ce -là lien a pour le Facebook, d'accord. mais euh, ça va euh, changer. Mais le reste est en construction peu, et on va venir là. bientôt. Ouais. Ouais. Ben c'est parfait, tout plein de projets. On vous suit, on suivra votre actualité et euh, avant de vous dire au revoir, enfin en vous disant au revoir plutôt, oui, on va s'écouter un, un dernier morceau, Night Calls, et si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci justement que les gens pourront trouver sur le web. Exactement. C'est ça. Merci à vous merci pour merci cette petite beaucoup. interview. Merci. Et à très bientôt sur scène. <rire> Okay, Je merci. merci. Au